Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré à l'investissement immobilier sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner évidemment les meilleures astuces et stratégies. Alors depuis quelques temps et cette fameuse pandémie, euh, pas un article ou émission ou sondage sur l'immobilier n'évoque le fameux rêve des Français la maison avec jardin. Et oui, car chacun d'entre nous se cherche ses valeurs essentielles et l'amour du sol et du jardin semble en faire partie Gaëtan. Et oui, alors n'en déplaise aux diverses personnes, projets de loi, souhaitant limiter le développement des maisons individuelles, nous, sur Investir Malin, nous résistons et nous recevons un investisseur et promoteur particulièrement au fait de ce domaine. Nous avons le plaisir d'accueillir David Villa, spécialiste de la construction de maisons individuelles. Alors vous êtes à la tête de plusieurs sociétés dans le domaine de l'immobilier, ainsi que d'un organisme de formation qui accompagne les particuliers dans ce domaine. David de Villa, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons plein de questions à vous poser car le contexte est très riche. Nous avons besoin de vos retours car le terrain est de plus en plus contraint. Tout d'abord, un petit mot sur vous. Vous construisez des maisons pour vous, pour vos clients, puis dans quel but Achat, revente, location Dites-nous tout. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. Vous avez assez bien résumé déjà qui je suis, mais pour apporter un peu plus de précision, j'investis surtout dans l'immobilier pour moi, et on va dire que 90% des projets que je réalise sont dans un but locatif. Et à côté de ça, eh bien, je euh, propose également euh, des services à des particuliers qui souhaitent soit devenir propriétaires de leur maison individuelle, soit investir dans l'immobilier au travers de mon organisme de formation euh, qui, euh, avec ouais. lequel je propose des formations. Vous les accompagnez Alors, entrons dans le dur avec cette première contrainte. C'est sommes... le cas de le dire. Ah oui, effectivement. <rire> nous sommes entrés dans cette année 2022 avec ce nouveau cru de la réglementation Environnementale, la fameuse RE 2020. Alors au programme de belles augmentations de prix, euh, l'adaptation de notre habitat au respect de l'environnement a un coût manifestement. Qu'est-ce que vous en pensez alors c'est une question très intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, sur cette RE 2020. Et je pense qu'il y a un amalgame euh, et, et des erreurs fondamentales qui sont faites sur, sur cette RE 2020 qui vient en remplacement de la RT 2012 qu'on connaissait l'année dernière et les années précédentes. Euh, la RT 2012 n'a pas totalement disparu puisqu'en fait elle s'est fait englober par cette RE 2020. Donc je rappelle simplement pour nos auditeurs que euh, la RT 2012 signifie réglementation thermique. 2012 et que la RE 2020 signifie réglementation environnementale 2020. Bon, déjà on peut constater que ne serait-ce que par son nom, on a deux ans de retard sur euh, la mise en place de ce de ce process. On y est arrivé, ça a été un petit peu compliqué et euh, ces complications euh, sont plus ou moins restées puisqu'aujourd'hui il y a une certaine incompréhension, euh, notamment par les porteurs de projets euh, concernant cette RE 2020, qui aujourd'hui euh, pensent que euh, tout logement neuf sur lequel il va falloir appliquer RE 2020 va se voir euh, bah, à, à, à, à, attribuer des, des augmentations de prix euh, substantielles. J'ai entendu parler de 13, 14, 15% d'augmentation par rapport à ce qu'on pouvait faire avec la RT 2012. Et je pense que là il y a une, une erreur fondamentale euh, qui, qui est faite euh, par, par une mauvaise communication sur, sur le sujet. Je, je m'explique si, si, si vous voulez bien. Mais rapidement. Mais rapidement. <rire> euh, il, il y a deux, il y a deux, deux choses phénom... euh, fondamentales. Il y a euh, le fait de savoir quel type de maison on va construire. Mmh. Vous avez la maison qui représente 80% du marché aujourd'hui de la maison individuelle, qui est la maison de 100 mètres carrés, 3, 4 chambres classique, carré, voire mmh. la petite maison à elle. Et vous avez également la maison d'architecte avec des toits plats, avec des superpositions de volume qui, elle, va être un peu plus complexe. On parle là d'une maison de 150, 200, 300 mètres carrés qui va avoir des faiblesses, des points de faiblesse. Et c'est là où, pour avoir travaillé pas mal de temps avec les bureaux d'études qui, justement, calculent cette RE 2020, eh bien, je constate les deux choses suivantes, c'est que sur de la maison de 100 mètres carrés relativement simple, eh bien, l'impact du prix de la RE 2020 est pratiquement inexistant. Or, il est vrai, par contre, que sur des maisons de plus gros volume et un peu plus complexes architecturellement, là, par contre, on va se voir euh, voir des, des augmentations de prix un peu plus importantes. Alors, les prix de l'immobilier n'ont jamais été aussi hauts euh, qu'aujourd'hui. Euh, beaucoup sont désormais exclus de ce privilège de devenir, euh, finalement, propriétaires, car ils n'ont plus la capacité d'acheter. Et pour ceux pour qui c'est encore possible, bah ça devient beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il faut attendre, alors évidemment, que les prix baissent euh, ou est-ce qu'il y a une autre solution alors, on entend beaucoup dire également qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où les prix de l'immobilier n'ont jamais été aussi hauts. Et c'est vrai. Ils ont, ils ont énormément augmenté. Ils n'ont jamais été aussi hauts. Euh, donc, deux solutions. Soit on attend que euh, cette fameuse bulle dont tout le monde parle éclate et que les prix redescendent pour pouvoir racheter. Euh, soit on, on, on essaie de, de, de voir une autre voie. Euh, concrètement, je ne vois pas... Les prix de l'immobilier baissaient tout de suite. La raison, elle est très simple. C'est qu'on n'est pas dans une bulle immobilière, mais dans un marché de pénurie. Et dans un marché de pénurie, les prix augmentent. Mmh. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on est loin de pouvoir les résorber, puisque j'ai un article ici euh, de, de, du ministre du Logement, euh, qui date du 18 novembre 2021 exactement, euh, qui incite justement les maires à euh, produire davantage de permis de construire parce que on n'a pas suffisamment de construit de logements ces dernières années et notamment avec euh, la pandémie qu'on a connue. Donc, on est vraiment dans un marché de pénurie, on manque de logements donc les prix vont rester soutenus, surtout si on n'arrive pas à les résorber. Alors C'est intéressant donc, parce qu'avant de construire, il faut déjà trouver un terrain et le foncier, il est Finalement, de plus en plus rare. Et on a aussi des mairies qui sont un petit peu de plus en plus pointilleuses sur les projets. Et puis, on a la fameuse déclaration d'Emmanuel de, Vargon, la ministre déléguée au logement, qui a déclaré que le modèle de la maison individuelle était un non-sens écologique. Alors, finalement, où faut-il acheter un terrain et est-ce que vous avez des trucs pour les trouver? Alors, euh, vous avez dit plusieurs choses dans votre question, et j'aimerais les, les relever, notamment sur euh, le commentaire de, de, du ministre du Logement, euh, mm -hmm. Manuel vargon euh, qui a dit récemment que la maison individuelle était un non-sens éco écologique. Ça a agacé, moi le premier, mais également des millions et des millions de Français, et également les constructeurs de maisons individuelles, bien évidemment. Euh, surtout venant d'une ministre du Logement, qui elle-même habite dans une maison individuelle, et qui nous explique qu'il euh, faudrait limiter les maisons individuelles. Faites ce que je dis parce que je fais. Voilà, c est, c est, voilà où, comment a été perçu un petit peu ce, ce commentaire. Tout à fait. Je pense qu'elle a, euh, qu a très vite compris qu'elle avait fait une erreur de dire ce genre de choses puisqu'elle est revenue assez rapidement sur ses propos euh, en disant que c'était qu'elle s'était mal fait comprendre et notamment avec l'article que je venais de vous citer qui, qui date d'après ce, ce, ce commentaire-là et qui justement qui semble un peu article, opposé à ces déclarations. C'est hum. ça ouais. et qui incite les, les, les maires à, à donner plus à délivrer plus de permis de construire pour les logements neufs et notamment pour les, les maisons individuelles. Donc, euh, disons que c'est un, un passage qu'il faut oublier et qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Pour répondre à votre deuxième question, euh, je pense aujourd'hui que quelqu'un qui veut acheter une maison, qui veut, qui veut acheter son logement, ne doit plus procéder de la même, fa de la même façon que euh, l'ont fait ses parents ou les générations précédentes. On n'achète plus un logement comme avant. Avant, nos parents euh, achetaient une maison et euh, une fois qu'ils avaient acheté leur maison, ils y vivaient toute leur vie dedans. Mmh. Aujourd'hui, on peut remarquer que les Français, de manière générale, en moyenne, restent dans leur logement entre 5 et 8 ans. Ça, c'est mmh. la moyenne. Donc, de ce fait-là, on ne peut plus acheter comme achetaient nos parents à l'époque. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui veut accéder à la propriété... Euh, doit avoir une réflexion comme s'il était un investisseur immobilier. Le process va être le même. Il faut vraiment qu'il réfléchisse à son projet de façon posée avec euh, tous les, les, les éléments économiques de ce projet-là pour pouvoir, euh, derrière, euh, bah, passer au-dessus de, de, de cette problématique de prix qu'on rencontre réellement, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a mmh. beaucoup de gens qui sont exclus de la propriété, si jamais ils continuent dans la même voie qu'on a pu le faire dans les années précédentes. Merci beaucoup David de Villa, c'est passionnant, on attaque la séquence questions en rafale, donc là on y va, faire construire, c'est travailler avec finalement un architecte, un maître d'œuvre ou un constructeur. Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs Alors je dirais que les trois solutions sont bonnes. Après mm -hmm. tout cela va dépendre, le choix de, cette, de, de, de la solution va beaucoup dépendre du profil de la personne qui va vouloir se lancer dans ce projet-là. Soit vous avez des compétences et des connaissances déjà acquises dans le domaine de la construction, par exemple, d'une maison individuelle, soit vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, ce que je conseille, c'est évidemment de se diriger vers le constructeur de maisons individuelles, qui lui est structuré, justement, pour pouvoir apporter un service à des personnes qui sont Totalement euh, euh, nouvelle sur ce type de projet, et donc il va leur apporter tout un panel de garanties qui va leur permettre de pouvoir réaliser leur projet en étant tout à fait euh, okay. serein. Donc plutôt... Alors choisir un constructeur avec un terrain ne présentant pas de mauvaises surprises, c'est pas forcément évident. On oui. a tous les images en tête de, de pauvres gens là devant faire face à des, à des défaillances de constructeurs. Finalement, comment faire pour bien choisir son constructeur Alors deux conseils que je pourrais donner à nos auditeurs pour ça. Le premier qui est extrêmement simple, euh, on a l'habitude de le faire lorsqu'on commande n'importe quoi sur internet c'est d'aller consulter le profil internet du constructeur en, en question et de regarder tout simplement la partie des commentaires et des notations qui ont été attribuées à ce constructeur plus la notation sera élevée et plus les commentaires seront nombreux et plus on aura une bonne idée du sérieux ou pas de ce constructeur la deuxième, le deuxième conseil que je pourrais donner c'est qu'un constructeur de maison individuelle un vrai constructeur de maison individuelle va produire euh, à ses clients un contrat de construction, un contrat de CCMI. Et ce contrat, il est extrêmement important et réglementé. Il est obligatoire. Et il est obligatoire. Et c'est pour ça que là, il faut faire attention parce qu'il va y avoir des entreprises générales qui vont se dire constructeurs, mais qui ne vont pas produire les mêmes garanties. Mmh. C'est là où il faut faire attention, de bien étudier, de bien examiner le contrat qui sera fourni pour bien identifier qu'il qu s'agit d'un constructeur de maison individuelle qui lui va apporter absolument toutes les garanties pour évidemment éviter les problématiques que vous avez énoncées tout à l'heure. Alors très bien, on a, on a, on a parlé de la re 2020, maintenant parlons aussi du HCSF très rapidement, donc c'est le Haut Comité de la Stabilité Financière qui exige de ne pas dépasser un fameux taux d'endettement 35% assurance comprise. Euh, finalement, c'est quoi aujourd'hui la meilleure manière de décrocher un financement en 2022 eh bien, je, vais, je vais faire plus ou moins la même réponse que tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui il ne faut plus acheter un bien immobilier comme on pouvait le faire avant. Aujourd'hui il faut vraiment préparer son dossier et je pense qu'il faut euh, acquérir un maximum de connaissances, voire se former avant de se lancer dans ce type de projet qui représente de montants relativement important et comme vous le dites si bien aujourd'hui avec euh, les nouvelles réglementations et eh bien c'est de plus en plus difficile donc plus on aura de compétences et de connaissances sur ce sujet là et plus on sera à même de pouvoir décrocher euh, son financement de manière à être crédible par rapport aux, aux banques exactement par exemple les personnes que nous accompagnons dans notre euh, organisme de formation on les prépare justement à présenter un dossier à la banque pour que la banque puisse comprendre parfaitement leur leur, leur projet et également pouvoir identifier que les personnes qu'ils ont en face savent ce qu'elles font et mmh. qu'elles l'ont réellement, sérieusement préparé. Alors, évidemment, sur Investir Malin, on se dit tout. Là, on a évoqué les difficultés à faire construire, mais il y a tout de même des avantages à faire construire son chez soi, non Alors, plutôt que de rénover, par exemple. Oui, tout à fait, oui. Alors, il y a un des avantages, les, les, les premiers qu'on peut constater, c'est que quelqu'un qui fait construire une maison individuelle, par exemple, va se voir exonéré de taxes foncières pendant deux ans. Et on va voir tout à l'heure qu'il est possible même d'avoir euh, une plus longue durée que ça. Le deuxième gros avantage, c'est que, euh, que lorsque vous faites construire, vous achetez un terrain constructible et vous venez faire construire par la suite. C'est-à-dire que l'acte d'achat en lui-même va vous apporter déjà un avantage substantiel qui est celui de euh, limiter les frais de notaire à uniquement l'acquisition du terrain. Mmh. Alors que si vous comparez euh, l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison à euh, un, un, un achat dans l'ancien de même montant, vos frais de notaire seront beaucoup plus élevés mmh. dans euh, l'achat dans l'ancien. Allez, une petite question euh, qui nous est posée par la question du mois donc de Bertrand de Nevers. Il existe des aides comme MaPrimeRénov' pour la rénovation. Est-ce qu'il existe des aides de l'État pour faire construire aux normes RE 2020, David de Villa Alors, il existe, il existe plusieurs aides euh, qui sont disponibles. Spécifiquement à re 2020, pas forcément, mais il peut y avoir plusieurs aides qui, qui existent comme par exemple euh, le prêt social euh, loca location accession pardon euh, qui permet plusieurs avantages le premier c'est de euh, payer un loyer pendant un certain nombre d'années avant de passer à l'acte d'achat mmh. et qui va apporter plusieurs avantages le premier je parlais tout à l'heure de la taxe foncière on peut avoir ici une exonération de taxe foncière de 15 ans, jusqu'à 15 ans d'exonération de taxe foncière, ce qui est quand même très intéressant. La deuxième chose, c'est que si jamais on lève l'option de la location pour passer à l'acte d'achat sur ce type de contrat avant les 5 ans, vous pouvez également obtenir une TVA à 5,5 au lieu d'une TVA à 20 Ah oui? Et sur un projet de ce type-là, euh, quand on voit un petit peu les montants, ça peut représenter beaucoup d'argent que de passer de 20 à 5,5% en, en termes de TVA. Donc il y, y a un, un certain nombre d'aides comme ça qui existent. Euh, moi, ce que je conseille à vos auditeurs, c'est de se rapprocher de l'ANIL, euh, de, mmh. de leur région, qui est l'Agence Nationale de l'Information pour le Logement, oui. qui va pouvoir leur apporter tous les renseignements nécessaires à ce sujet et toutes les aides, notamment du département et de, et de, et de la région dans laquelle ils sont, pour savoir... Que font euh, leurs régions pour pouvoir les aider euh, dans ce domaine okay. Eh bien, merci David De Villa. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes investisseur immobilier spécialiste de construction de maisons individuelles. Nos auditeurs pourront retrouver tous vos conseils, formations et même bootcamp immobilier sur daviddevilla.com. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci David. Merci à vous. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire sa retraite.com.